Dans notre monde, de plus en plus dépendant des technologies du numérique, les réseaux informatiques sont essentiels à son fonctionnement, mais pour des raisons économiques, politiques, étatiques, ils sont la cible permanente de cyberattaques et les conséquences font frémir. Paralysie d'un État, d'une production industrielle, vol massif de données personnelles. En riposte, la cyberdéfense s'organise. Vous êtes étudiant dans l'enseignement supérieur en informatique, administrateur réseau ou technicien supérieur réseau expérimenté, soucieux de comprendre en profondeur les problématiques de sécurité dans les réseaux Vous avez une bonne pratique de la ligne de commande Linux Vous avez des connaissances solides en réseau informatique sur TCP/IP, ARP, ICMP, l'adressage et le routage Le MOOC Sécurité des réseaux informatiques est fait pour vous ce MOOC vous permettra, au travers de vidéos, interviews de spécialistes et un grand nombre de travaux pratiques, de comprendre, pratiquer, mettre en œuvre et configurer les aspects clés de la sécurité dans les réseaux, depuis les méthodes d'attaque jusqu'aux contre-mesures de filtrage, de VPN et de détection d'intrusion, en n'oubliant pas les dimensions, méthodologie et architectures de sécurité. Vous apprendrez à maîtriser les outils d'observation, d'interception et d'altération du trafic réseau, ainsi que les outils de sécurité. À l'issue du MOOC, vous serez capable d'exploiter cette nouvelle expertise pour vos besoins propres. Pour vous accompagner dans ces apprentissages, l'Institut Mintelecom a réuni une équipe d'enseignants-chercheurs et d'experts spécialistes du domaine. Inscrivez-vous